Nous sommes au Centre de conservation de BANQ en compagnie d'Yvan Lamonde, historien et professeur émérite à l'Université McGill, pour parler des idéologies au Québec. Bonjour Monsieur Lamonde. Bonjour M. Lanois. Euh, le programme d'Histoire du Québec et du Canada euh, propose d'examiner la période de 1840 à 1896 sous l'angle de la formation du régime fédéral canadien. Et à cette époque-là, différentes idéologies euh, vont s'affronter à certaines occasions. Euh, justement, euh, l'Église à cette époque-là atteint un, un, une grande importance dans la société canadienne-française. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment elle arrive à occuper cette position-là euh, importante? J'ai l'habitude de, de résumer la chose en disant que de 1760 à 1840, l'Église catholique au Québec est souffrante. De 1840 à 1867 environ, elle est militante. Et à compter de 1870 jusqu'à 1930, elle est triomphante. Donc en 1840, l'Église doit se reconstruire et se donner les moyens pour faire face à une opposition de la part des, des libéraux de l'époque. Et c'est monseigneur Bourget qui, par différents moyens, va euh, opérer cette reconstruction de l'Église catholique au Bas-Canada. D'abord, en important euh, des congrégations religieuses françaises, il va aller chercher les, les, les jésuites qui reviennent, les clercs de Saint-Viateur, les clercs de Sainte-Croix. Euh, ce, ces nouveaux effectifs vont permettre de multiplier les, les collèges classiques et les petits séminaires, vont permettre aussi un meilleur encadrement des fidèles, par l'organisation de nouveaux diocèses et enfin l'Église catholique va se donner des journaux pour défendre ses positions face à la puissance des journaux des libéraux. Et justement, de quelles idées fait la promotion l'Église à cette époque-là? L'idée centrale de, de cette Église renaissante, si on peut dire, euh, qu'on appelle parfois l'ultramontanisme, c'est essentiellement cette idée euh, d'affirmer euh, la primauté de la religion sur euh, la société civile, la primauté de l'Église sur l'État, et donc la primauté de l'Église dans des domaines où des valeurs sont, euh, sont présentes. Et c'est cette idée de la, primauté, de la hiérarchie, si vous voulez, de, de l'Église et, et sur l'État, euh, qui va... Euh, orienter l'Église dans toute sa, euh, sa reconstruction et dans ses idées politiques, elle qui est en faveur de la monarchie constitutionnelle, elle qui est loyale au pouvoir britannique et elle qui va s'opposer quand même à l'union de 1840 parce que cette union du Haut et du Bas Canada risquerait euh, la protestantisation euh, des citoyens, et euh, c'est cette position aussi qui fait qu'en 1867, l'Église va appuyer le projet de fédération, de confédération, en, et euh, tenir à ce que l'éducation soit confessionnelle, ce qui va être euh, reconnu dans l'article 93 de la Constitution, « L'éducation dorénavant au Canada ». Et confessionnel, soit protestant ou soit catholique. On a avec nous la lettre pastorale publiée par Monseigneur Bourget euh, dans le cadre de l'affaire Guibard au début des années 70. Euh, comment est-ce que cette lettre-là euh, est euh, significative ou elle nous, nous informe sur l'idéologie de l'Église de l'époque Bon, l'affaire Guibard, sans, sans entrer dans le détail, on le verra un peu plus tard. Euh, C'est le moment, le, le premier signe du triomphalisme de l'Église catholique dont on parlait tantôt. C'est-à-dire que dans, ce, dans cette lettre pastorale de monseigneur Bourget, euh, on trouve la condamnation de Guibar, euh, qui était typographe de l'Institut canadien, euh, parce que euh, Guibar n'avait pas fait sa euh, communion annuelle, sa confession annuelle, et qu'il appartenait à une institution euh, où étaient des, des, des protestants. Et euh, cette condamnation euh, fait allusion aussi... Euh, à cette euh, mauvaise décision des nobles lords, comme dit Bourget, euh, qui viennent de, qui viennent, euh, de, de refuser euh, le, le, le premier jugement qui avait été porté et qui oblige à enterrer guy -Bard. Et donc, on voit dans la caricature comment la, la reine Victoria, euh, en anglais, euh, dit euh, à Monseigneur Bourget qui tient la tiare du pape dans ses mains euh, comment la loi britannique euh, impériale a priorité sur le, le, le, le, la loi ecclésiastique et qu'il faut donc enterrer Guy dans le cimetière catholique de la Côte-des-Neiges. Thank you.